Donc, salut les riders, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve sur le spot. Ikai, Ikai, d'où mon attirail c'était nul comme jeu de mots. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, une vidéo qui va changer de l'ordinaire, qui va être nouveau sur ma chaîne. Une nouvelle catégorie de vidéos, en quelque sorte. Vous allez m'accompagner sur l'un de mes entraînements. Je vais vous montrer comment je m'entraîne, comment je m'améliore pour certains enchaînements, par exemple, ou comment je fais pour m'améliorer sur certaines figures. Cette vidéo, va s'appeler tout simplement un train vlog. C'est la première vidéo d'une longue suite de vidéos qui pourrait être vraiment sympa de montrer, de montrer mon quotidien, de montrer comment je m'entraîne. Donc aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur les enchaînements. Et il caille vraiment il caille vraiment on va on va, pas, on va arrêter dans le là. je vais pas vous montrer mon doux visage il caille trop il caille vraiment trop petite technique pour se réchauffer qu'on n'a pas forcément le choix la moto est en train de chauffer mais tu peux te réchauffer aussi n'hésite pas tu mets tes mains au niveau de l'échappement pour te réchauffer je suis pas sûr que ce soit bon pour la peau hein, je vais vous l'avouer hein. mais au moins ça te réchauffe ah, il caille oh. avant de commencer je vais vous montrer une autre technique quand tu arrives sur le spot avec ton camion surtout tu le coupes pas ce que tu fais ou avant que tu arrives sur le spot tu mets tes gants juste ici tu mets ton casque juste là comme ça et tu laisses bien chauffer surtout quand il caille comme ça là je crois qu'on est sur les alentours des moins 1 degré il caille il caille vraiment aujourd'hui ça va piquer les doigts ça va piquer les doigts n'hésite pas à chauffer ton propre corps pour être bien à température toi aussi parce que si tu t'échauffes pas, c'est là que tu vas faire un claquage Surtout avec la température qui est de moins de 2 degrés, je rappelle Ressenti, je pense qu'on est sur du moins 10 Il caille de ouf Donc n'hésite pas à t'échauffer, c'est vraiment méga important pour pas te blesser Pour pas te faire de claquage et pas te faire de déchirure Je vais être fatigué avant de monter sur la moto moi. N'hésitez pas aussi à bien échauffer vos articulations, c'est méga important Que ce soit au niveau du poignet Que ce soit au niveau de... Que je suis en train de faire un pas de danse. C'est vraiment important vraiment de vous échauffer. N'hésitez pas à faire des étirements aussi pour vraiment être au top, top, top. Vraiment là-dessus, c'est vraiment très important de bien faire ces étirements, de bien chauffer avant un entraînement. Pour pas avoir un claquage, pour pas, pour pas te déchirer ou te faire mal. Parce que croyez-moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà fait le con Quand on s'échauffe pas ou qu'on fait pas attention à son propre corps, que ce soit au niveau de la moto ou son propre corps, je veux dire, c'est là qu'on se fait mal. Des fois, ça met longtemps à s'en remettre. J'ai eu pas mal de blessures. D'ailleurs, je pense vraiment, dites-moi si ça vous intéresse, je ferai vraiment une vidéo dédiée aux entraînements que je fais au quotidien pour vraiment être au top de ma forme. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. N'ayez vraiment pas peur de paraître con hein, sur le spot. C'est vraiment méga important de vous échauffer. Enfin bref. Je suis chaud, je suis bien. La moto est chaude. Ouais, elle a à 90 degrés. Donc, on va pouvoir y aller. Bon, déjà, première étape de ce petit train vlog. Je vais vous apprendre comment je fais pour travailler mes enchaînements de figures. La première étape va consister à travailler chaque figure indépendamment les unes des autres. Par exemple, si je fais un enchaînement, aujourd'hui, on va essayer. Je verrai bien le 3-6 Circle Gauche Watch Tower. On va commencer très très simple. qu'on va faire, déjà dans un premier temps, on va travailler notre 3-6. Quand je dis 3-6, ça donne ça. Quand je dis cercle à gauche, ça donne ça. Voilà, là maintenant, vous pouvez vous rendre compte que je suis en cercle. Je suis totalement en cercle, tout à fait à mon aise, tout va bien, je suis dans le meilleur des mondes, c'est magnifique. Et quand je dis watchtower, ça donne ceci. Et on monte Donc vraiment la première étape vont consister à vraiment travailler chaque trick pour être le plus à l'aise possible. Une fois que tu auras maîtrisé tous ces tricks, ou une fois que je maîtrise tous ces tricks, c'est là, à ce moment-là, que je commence à faire mes enchaînements. Bon les mecs, déjà on va travailler ce premier exercice. Je vous rappelle, ce premier exercice, c'est un 3-6. Car on a comme objectif de faire 3-6, circle gauche, weld shower. Donc d'abord, on va travailler les 3-6. Je vous rappelle le principe du 3-6, on arrive avec un peu de vitesse, on vient slider en mettant son corps vers l'arrière pour repartir en cercle à gauche. Si tu glisses, à gauche bien entendu. Donc vas-y on va s'acharner, on fait les 3-6 la deuxième fois était la bonne voilà je repose et ainsi de suite je recommence jusqu'à l'avoir parfaitement minimum cinq fois d'affilée voilà donc allez on s'acharpe on s'acharpe et de une on peut faire même des de. voilà c'est cool on a de une pour la quatrième bon, si je le maîtrise cinq fois d'affilée on peut passer à autre chose en bon, passant la cinquième j'ai un petit peu un compteur dans ma tête si je le maîtrise cinq fois d'affilée je passe au trix suivant donc on est sur la cinquième si je le chie je le recommence cinq fois si je le chie pas j'enchaîne que je vais me chier et de trois allez la quatrième allez romain allez quatrième on repose on est sur la quatrième la cinquième on arrive sur la cinquième fois je vous répète si je le chie encore une fois faut que je me le retape cinq fois gros problème que j'ai là par exemple c'est que le pneu est très très chaud très chaud et il adhère plus du tout C'est le problème qu'il y a là par exemple Donc on va se le refaire avec un maximum de plaisir Avec un maximum d'énergie Et après on enchaîne sur les watchtowers Allez, on est sur la 5ème Bon comme vous pouvez voir C'est pas si dur que ça Non, on en est en voilà On repose doucement Maintenant on peut enchaîner sur les watchtowers Qu'est ce que c'est un watchtower Le but du watchtower c'est vraiment de se mettre sur la tête de four, debout des tours et des tours, voilà, je vous montre, je vous montre, c'est très simple, on met un petit peu le ralenti quand même on se met en cercle, on penche au guidon, tout à droite, bien amputé là on met au premier, et on monte je suis dans le nombre tout va bien, faut juste ça que j'ai plus d'essence, je n'ai plus d'essence, il faut que je remette de l'essence <rire> Erreur de débutant, pensez bon, à mettre toujours de l'essence Petit arrêt au stand, hein. oui comme je disais, je sais pas si vous m'avez entendu Pensez bon, à toujours mettre de l'essence La grosse erreur de débutant, bah j'ai oublié de mettre de l'essence dans mon réservoir Top Romain, vraiment top Donc tu prends ton petit bidon et tu mets de l'essence dans ton réservoir. Écoute-moi. Voilà, comme ceci, c'est comme ça. Alors, tuto, pour mettre de l'essence dans un réservoir, au jour d'aujourd'hui, vous avez des magnifiques bidons. Bidons de 10 litres, 20 litres, 5 litres. Vous avez toutes sortes de bidons, c'est magnifique, c'est magnifique. Vous mettez votre petite bec verseur au bout de ce bidon, tout délicatement, sans trop serrer, parce que sinon, tu vas niquer le joint et tu vas niquer l'embout. Et tu verses délicatement, sans trop de nervosité, parce que mon réservoir, il n'y a pas beaucoup de passage pour faire passer l'essence. Voilà. Et commence à cahier voilà maintenant on est en sécurité, on a mis de l'essence et on peut y retourner. Quand je vous rappelle le principe du what-shower, c'est vraiment de se mettre debout sur la fourche. Après vous pouvez varier bien entendu, vous pouvez tendre une jambe en l'air, etc. etc. Je vais vous montrer. Déjà, on va se faire un petit peu de watch shower. Je vais essayer de vous expliquer comment le faire. Et une fois qu'on qu l'aura, et eh ben on enchaînera tout l'enchaînement. Allez, watch shower Première étape, on se met en wheeling et en cercle à la gauche. Donc on se met en ligne droite on vient en cercle la gauche une fois qu'on est en cercle la gauche on met son, but, son guidon en butée vers la droite comme ceci vous pouvez voir je peux lâcher la main on vient prendre sa main juste ici on met un pied dans le retard le pied gauche et avec le pied droit on vient monter sur la tête de four. comme ça et on est en west tower tout ça et là on peut repartir en circuit. Y'a rien de compliqué. Oh, comme je le maîtrise, je l'ai maîtrisé dès la première fois, ça sert à rien de le refaire. C'est vraiment pour vous montrer comment je travaille mes enchaînements. Le but de la manœuvre maintenant est d'enchaîner tout d'un coup, c'est-à-dire 3-6 circle gauche, west shower C'est parti Allez ah, pas parti on met son guidon vers la droite et on fait tu le maîtriseras parfaitement, chaque figure tu la maîtriseras parfaitement et ton enchaînement c'est finger in the nose. Comme ça. Voilà les mecs, premier train vlog sur la chaîne, c'est fini. J'espère que vous aurez kiffé. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé. Le gars ne, ne sait plus quoi dire. <rire> en tout cas, cette vidéo elle est vraiment toute simple, mais je trouvais ça super intéressant de vous emmener sur mes quotidiens en entraînement. Aujourd'hui c'était les enchaînements. Je vous montre comment je travaille mes enchaînements. Mais la prochaine fois, ça sera pas forcément ça. Et il y aura aussi des train vlogs où je serai pas forcément tout seul. Par exemple, on peut se faire des train vlogs avec des potes et on peut se faire un out of game. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, un out of game tout simplement un jeu on fait une battle en quelque sorte par exemple il y en a un il fait un tricks le but du jeu c'est que moi je refasse ce tricks s'il arrive pas à faire son tricks c'est moi qui fais le tricks et il doit faire montrer et s'il n'y arrive pas bah il prend une lettre et dès que le mot out est écrit bah t'es out t'es euh, dégage dégage dégage t'es nul t'es nul à chier tu vois ah j'ai les cacahuètes gelées et surtout n'hésitez pas à mettre des likes Ça fait toujours plaisir Oh, je dois avoir une de ces gueules de cette position Ça doit être dégueulasse Non plus sérieusement les mecs Vraiment vraiment vraiment N'hésitez pas à mettre des likes ou des dislikes Comme je dis toujours si la vidéo vous a plu ou ne vous a pas plu Et des commentaires Participez Participez Je veux vous voir écrire J'ai envie de communiquer avec vous C'est comme ça qu'on fera évoluer la chaîne Et c'est comme ça que j'évoluerai avec vous Le but c'est vraiment d'évoluer tous ensemble Et surtout que je m'améliore de vidéo en vidéo Donc t'as intérêt à de mettre des commentaires Et t'as intérêt de mettre des likes ou des dislikes Like. Sinon, mm, mm, en tout cas, sur ce, moi je vais me rentrer parce qu'il caille vraiment. Il fait vraiment moins deux. Là, on a un petit peu de chance, on a un petit peu de soleil, mais je peux vous garantir qu'il caille, qu'il caille, qu'il caille. Exemple tout con. Là, je me suis arrêté. Allez, euh, 5-10 minutes. Le pneu, il est déjà gelé. À la prochaine piste, les mecs.